Hello, aujourd'hui j'ai reçu un colis que j'attendais pas avant plusieurs semaines puisque ça devait mettre environ trois semaines à être livré et finalement ça a été livré en bah ben, en une semaine donc euh, top c'était la bonne surprise du jour et c'est un colis de chez Calidos c'est la première fois que je commande chez cette marque ça faisait un moment que j'avais euh, que j'avais envie de commander là bas parce que tous leurs produits ont l'air magnifiques et toutes les revues que j'ai vues euh, ont l'air de dire que c'est vraiment de la très très bonne qualité et donc j'ai pris une palette, et évidemment, je vais me maquiller avec aujourd'hui. Donc c'est la palette euh, dans la série Futurism, c'est la numéro 3, qui s'appelle Astropink, et qui s'ouvre comme ceci. Hop. Alors attention, parce qu'il y a voilà, le petit plastique, un plastique avec les noms des, des phares. Et donc là, hop, elle est magnifique. j'ai même pas encore swatché. J'ai attendu de faire cette vidéo pour, euh, pour le faire. Donc je la trouve très très très très très belle. Et je vais swatcher ça tout de suite. Et on va faire un maquillage avec cette palette et avec quelques autres produits que j'ai acheté aussi en même temps. Voilà les swatchs. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les deux teintes un petit peu duochrome. Alors on a ici euh, Lunar. Donc c'est un beige un petit peu plus foncé que ma carnation, mais pas beaucoup plus. Ensuite, on a Stardust, qui est un marron froid. Celui-ci est un peu plus chaud, celui-là est un peu plus froid. Ensuite, on a la teinte Lightyear, qui est un irisé, méta métallisé même, je dirais, du... qui est crémeux, mais à un point, vous imaginez même pas. Et donc, bon, là, il y a beaucoup d'éclairage, mais... C'est un argenté avec des, des reflets et des teintes violettes et roses. Magnifique. Ensuite, on a la teinte Nebula, qui est mate qui est un fuchsia magnifique. Ensuite, la teinte bah, qui m'avait le plus tapé dans, dans l'œil, dans la palette, et qui est juste sublime, c'est la teinte Neptune. donc C'est cette euh, irisée euh, duochrome bleu violet vert avec euh, qui est un petit peu en transparence et euh, la base qui est en dessous est assez foncée. Donc c'est pas mal parce que ça fait re ressortir je pense euh, pas mal de reflets et pour terminer la teinte cosmos qui est un... en fait c'est un noir mat avec des petites paillettes euh, argentées et ça fait vraiment euh, effectivement ça fait vraiment bah, nuit étoilée quoi. J'ai hâte d'essayer tout ça sur les yeux Alors, je vais commencer tout de suite avec mon primer pour les yeux de chez Urban Decay, la primer potion je vais commencer avec cette teinte-là que je vais appliquer dans le creux paupière. Alors je vais pas utiliser toutes les teintes dans le maquillage que je vais faire aujourd'hui, puisque 6 teintes déjà ça fait un peu beaucoup, mais ça me permettra de faire plusieurs maquillages. Alors peut-être pas en vidéo YouTube, mais dans tous les cas je poste aussi des photos de certains looks que je ne fais pas en vidéo nécessairement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il euh, y a le lien dans la description de la vidéo. En tout cas, pour l'instant, la texture est top, ça se prélève très bien, il y a une bonne pigmentation, même si, si c'est une teinte qui est relativement proche de ma carnation, bah, on la voit quand même et ça s'estompe avec une facilité incroyable. Donc ça, très bon point aussi. Ensuite, sur la partie externe de la paupière, je vais prendre le fard euh, fuchsia ici. Et je vais le mettre aussi en coin interne, puisque je vais faire un, un halo j'en ai déjà fait un dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et si vous voulez avoir euh, les bases du maquillage par une professionnelle et savoir comment faire un halo eye, je vous conseille d'aller voir euh, la vidéo de Marion Caméléon qu'elle a sortie il n'y a pas si longtemps, je peux la mettre dans le petit i parce qu'elle explique très très bien, et puis elle c'est une professionnelle, elle a une formation de... de maquilleuse et elle est juste extraordinaire. Hein. Marion Caméléon, si vous ne connaissez pas encore, je ne peux que vous conseiller d'aller voir sa chaîne et de regarder tout ce qu'elle fait je suis une fan inconditionnelle alors là c'est magnifique super pigmentation je reparle du phare évidemment ça se fond dans le fard que j'ai posé précédemment alors, nickel aucun souci je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour la teinte marron juste pour estomper un petit peu les deux couleurs euh, entre elles Déjà maintenant, je le referai plus précisément euh, plus tard, enfin je vais le faire un petit peu tout au long euh, du, du maquillage en fait. Et je passe au coin interne. Alors je vais très doucement parce que bah, je ne connais pas les phares et c'est assez pigmenté. Donc j'en prends un tout petit peu puis je tapote, je fais pas des mouvements qui tirent. Les couleurs sont beaucoup plus vives sur mon retour écran que euh, dans la vraie vie, mais ça reste quand même magnifique. Je pense que c'est tous les éclairages. Donc là, pareil, je reprends mon pinceau estompeur. Je n'ai pas rajouté de matière hein, depuis le début. C'est vraiment juste pour venir pondre les, les couleurs ensemble. Et là, je pense que je vais prendre au doigt et je vais venir prendre, bien sûr, cette magnifique teinte qui s'appelle comment déjà Neptune. Oh là là. Regardez ça. C'est magnifique. Et je vais venir la poser au centre de la paupière. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est beau. J'hésitais à mettre une teinte en dessous pour faire une base. Mais en fait, non. Comme il y a cette petite base qui reste un peu transparente. Du coup, ça fait pas juste les paillettes. Et c'est d'une beauté. Je suis en admiration. <rire> je, je me regarde dans tous les retours miroirs, etc. que j'ai. Parce que c'est tellement beau. Alors, je vais prendre... Un plus petit pinceau estompeur, je vais prendre celui-ci, bon il est taché mais c'est pas grave, il est propre. Et je vais, prendre... je vais reprendre un tout petit peu de la teinte fuchsia mais pas beaucoup et je vais venir estomper ici entre les deux couleurs. Du coup, ça a un peu étalé les paillettes, même sur le, sur le fuchsia, etc. Mais c'est pas, pas très grave. Et je vais reprendre donc la toute première teinte avec mon plus gros pinceau estompeur et je vais repasser un petit peu dans le creux paupière. Ok, alors, on va s'arrêter là pour l'instant pour euh, les yeux. Je vais faire euh, le teint avec vous, puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et puis, quand j'aurai fait le teint, on viendra terminer avec le red seal, euh, inférieur. Alors, je vais changer un petit peu euh, pour euh, le teint. donc Je vais commencer par le primer The Professional de chez Benefit. C'est la version euh, hydratante que je vais mettre bah, là où j'ai les pores les plus apparents. donc Le nez, le front, les ailes du nez. Et j'en mettrai peut-être un petit peu sur le menton aussi. J'essuie juste ce qui me reste sur les doigts, euh, sur le menton. Et ensuite, sur tout le visage, je vais venir mettre le primer de chez Milk, le Hydro Grip. Comme fond de teint, je vais changer un peu. J'ai ressorti mon Good Apple de chez KVD que j'ai en teinte euh, Light 008. Euh, je crois qu'il était un petit peu clair euh, pour moi cet été mais bon là de toute façon comme j'ai pas trop bronzé et que là il recommence à pas faire beau et que du coup je pense que j'ai encore perdu les quelques couleurs que j'avais éventuellement pu prendre cet été. Voilà donc je vais y aller avec une éponge. y aller petit à petit parce que je me souviens plus trop à ah, les cheveux j'ai pas dû mettre un bandeau je crois que je l'avais plutôt appliqué au pinceau celui-ci mais donc là c'est un, un tout petit peu clair mais ça va j'avais beaucoup aimé euh, ce fond de teint l'année dernière mais du coup je ne l'ai pas utilisé depuis un moment donc on peut bien construire euh, la couvrance surtout j'essaye de ne pas en mettre trop au niveau des cernes euh, puisque bah, je vais venir mettre de l'anti-cerne et j'aime pas quand il y a trop de couches qui, qui s'accumulent ça a plus tendance à faire un effet matière et comme j'ai pas mal de petites ridules euh, bah, dans mes cernes, sous les yeux, etc... Faire éviter de mettre trop de trop de matière euh, à la fois, mais voilà, ça a bien camouflé. Là, j'avais un bouton qui était un peu rouge, et là pareil, j'avais plusieurs boutons, on voit quasiment plus. Et c'est pas, il n'y a pas une tellement grande différence que ça par rapport à, à mon cou, hein. donc euh, ouais, c'est une bonne teinte euh, d'hiver pour moi. Ok, donc fond de teint revalidé. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé, mais Top, top, top. Ensuite, euh, les Cernes, mes favoris. Le duo de correcteur de couleurs de chez Physician Formula. Là, je prends une éponge plus petite. Et là, pareil, j'essaye de ne pas remonter euh, jusque vraiment en dessous des cils puisque c'est là que j'ai le plus de ridules et c'est là que ça, le produit a le plus de... De chance bah, de marquer, de rentrer dans les ridules, forcément, et de, de se voir et de faire un effet euh, pas beau. C'est pas l'objectif. Et ensuite, comme j'ai un fond de teint un peu plus couvrant, pareil, j'ai ressorti le Shape Tape Ultra Creamy euh, de chez Tarte, que j'ai, celui-ci c'est la teinte 16N j'utilisais plus parce que bah, je savais pas trop trop l'utiliser donc ça en fait faut vraiment que j'en mette un tout petit peu surtout que là c'est un gros applicateur donc c'est très facile d'en mettre beaucoup beaucoup mais moi je trouve pas ça joli sur moi quand j'en mets quand j'en mets beaucoup comme je vous disais parce que bah, j'ai beaucoup de petites ridules et que ça rentre dedans et que ça se voit et que enfin j'aime pas et donc du coup en en mettant juste un tout petit peu et en essayant de pas remonter Justement, jusque en dessous des yeux. En restant bien. Alors vraiment, là. En gros, j'essaye. Hein. Pas toujours facile. Il y en a toujours qui va un petit peu s'y mettre. Et ben, je suis très contente du résultat. Alors ensuite, je vais passer au bronzer. Que je vais prendre dans ma palette Physician Formula. Où il y a euh, deux bronzers. Deux blush sachant que celui-ci est très pailleté, donc il fait aussi euh, highlighter. Un highlighter là qui est en fait une poudre argentée, en fait ça brille mais de mille feux. Et une poudre de finition pour le, pour le visage. Et donc je vais prendre euh, ce bronzer là qui est en crème, celui-ci est en poudre. Donc, je vais reprendre mon éponge euh, que j'ai utilisé pour le fond de teint. Bon, pour l'instant pas grand chose parce que je n'ai pas brillé assez. En même temps il peut marquer assez fort ce bronzer enfin il s'estompe très bien mais si on en met un peu trop euh, dès le début bah ça ça se voit quoi donc toujours j'y vais progressivement voilà j'essaye de mettre ça juste en dessous pour euh, bah, un petit peu enfin mon but c'est pas non plus de creuser les joues mais juste de mettre en dessous de ma de ma pommette qui n'est pas très très marqué, donc à la fois pour réchauffer et pour essayer de contourer un petit peu. Et puis après, je vais venir sur mon front, donc j'en mets là, ici, sur euh, la tempe, ici, pour réchauffer un peu. Mmh, le fond de teint a bien marqué euh, mes deux rides là. <rire> Pareil. De l'autre côté, allez voilà, vous voyez ce que je vous disais, j'ai pris un peu trop, on va bien estomper ça et je vais en mettre ici sur mon front pour essayer de le rétrécir un petit peu puisque j'ai un très grand front, j'ai l'implantation des cheveux qui est très loin. Et donc du coup, avec des jeux d'ombre, avec un bronzer, on peut faire en sorte de rétrécir un petit peu le front. Comme ça, ça fait comme si c'était un petit peu reculé, et que du coup, en fait, il y avait déjà... Je sais pas bien l'expliquer, mais bon, bref, il y a plein de vidéos sûrement qui existent déjà. Ok, euh, bronzer, bon, je vais faire un tout petit peu l'ovale du visage... Là, pareil, j'en mets juste un peu ici, là, pour essayer d'affiner un tout petit peu, et puis là, sous le menton, pour essayer de gâcher un petit peu ce petit double menton, hein, on est d'accord, mais quand même. Je ne fais pas ça avec une éponge d'habitude, donc je n'ai pas trop l'habitude. Je vais essayer tiens, de faire un petit peu de contouring du nez avec euh, la plus petite éponge avec le même bronzer voilà pour le bronzer et pour le blush tant qu'on est dans les produits crème je vais utiliser un blush de chez Rare Beauty que j'aime trop, ces blushs sont magiques celui-ci c'est dans la teinte Believe euh, donc, c'est un vieux rose euh, magnifique, euh, comme ça. Alors, il faut vraiment en mettre à peine, à peine, à peine. Je vais en mettre sur ma main. Hop. Voilà, je pense que ça, ça va largement suffire. Au pire, j'en remettrai. Et je vais venir le prendre bah, toujours avec mon éponge, donc la petite. J'en prends un petit peu c'était très beaucoup ça et je vais venir le me mettre par là donc il y a vraiment besoin d'une quantité euh, minuscule donc du coup là les grands flacons comme ça ils font combien 7,5 millilitres, ça dure mais une éternité je pense oh là là, regardez comme c'est joli oh là là là là. Et pareil, ça s'estompe très très bien. Alors, il faut juste pas en mettre trop, sinon parce que c'est très très pigmenté. Et du coup, sinon, il bah, faut beaucoup beaucoup euh, estomper. Mais c'est très beau, ça se fond à la peau. Euh, on a vraiment l'impression que, euh, que la couleur vient de l'intérieur de la peau. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, J'ai utilisé tout ce que j'avais euh, sur ma main, je n'en avais pas mis beaucoup. Mais ça suffit pour donner quand même une jolie couleur. De toute façon c'est pas là dessus que je veux avoir mon focus aujourd'hui, hein, c'est les yeux. Alors on a fini avec les produits euh, crème, donc on va repasser partout là où il y a potentiellement des produits qui ont filé dans les plis. Sous les yeux, j'utilise toujours ma NYX HD Finishing Podder. Hop, je vais la mettre avec la houppette Linda Alberg. Qu'il faut que je lave, mais bon bref. Et pour le reste du teint, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'utilise ma palette euh, Too Faced, donc qui est censée être une palette euh, d'highlighter. Euh, j'utilise celle-ci, qui est la poudre euh, Soft Focus. C'est une poudre quasiment euh, transparente. Vous voyez, on ne voit pas trop trop. Et qui brille pas tant, juste elle, euh, elle réfléchit bien la lumière. Et du coup, euh, j'utilise ça sur euh, mon teint récemment et j'aime beaucoup. Donc je vais faire ça avec un gros pinceau. C'est vraiment juste pour euh, matifier, donner un, un léger glow. On va mettre l'highlighter. Euh, J'ai acheté un highlighter chez Caleidos aussi. J'ai pris la teinte Mars malter Il est trop beau. C'est un highlighter dans les teintes orangées comme ça. Je ne l'ai pas encore swatché. Bon, déjà sur le doigt. Ça fait du orangé, rosé. C'est. Magnifique. Hop, voilà, je l'ai fait sur ma pomme. Est-ce que vous voyez les reflets magnifiques Qui sont un peu dorés, roses, orangés. Ah, C'est trop beau Je pris un pinceau, pareil, j'ai pas pris mes pinceaux de teint en fait, donc euh, je prends un gros pinceau euh, un peu euh, estompeur. Et on va mettre ça. Par là, voilà oh là ah c'est beau, je vois des reflets de partout. C'est trop beau, je sais pas si ça se verra bien, ah si là on le voit je pense. C'est trop trop beau, je suis trop contente. Voilà, je suis contente, c'était quand même un peu un craquage cette commande, mais je suis trop contente. Alors on va finir le red seal, quand même. On n'a pas fini avec la palette. Alors, sur le rat de cils inférieur, qu'est-ce qu'on va faire ben, J'ai envie de mettre la, le fuchsia vraiment tout au ras des cils. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais vraiment mettre au ras au ras. Et je reprends bah, mon pinceau estompeur, celui depuis le début. Je reprends ma toute première teinte, le marron froid. Et je vais venir estomper tout ça. Et ce que j'ai envie de venir faire aussi, c'est venir faire un trait de liner avec la teinte euh, Cosmos. Ce noir euh, à paillettes qui est magnifique. Et donc on va venir prendre un pinceau biseauté. Je vais essayer de faire une toute petite euh, wing. J'ai tenté la petite bascule. Je ne l'ai pas trop trop ratée, j'ai l'impression. Ce qu'on dirait pas. Bravo, moi ben, Moi, je le dis. Voilà. Bon, maintenant, il faut essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors. Bon, je vais me rapprocher plus de mon miroir. Je ne vous montre pas ça, parce que sinon, c'est galère. Et voilà je... Donc, du coup, j'ai terminé euh, le liner. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, celui de Colourpop. C'est la teinte Swerve, le noir. Et comme mascara j'ai mis le The Real Magnet de chez Benefit qui est aussi un de mes mascaras favoris que j'adore bon alors de toute façon il n'y a quasiment aucun mascara qui tient la courbure sur mes cils mais celui-là au moins il les allonge, il les sépare bien et j'aime beaucoup le rendu voilà, voilà et donc il nous reste que euh, les lèvres à faire et pour les lèvres j'ai aussi acheté un coffret chez Kaleidos. Est-ce qu'on parle de la beauté de tous les packaging déjà, avant même d'avoir les produits On a quelque chose de magnifique. Donc, on a une boîte en métal, avec, à l'intérieur, quatre rouges à lèvres. Euh, donc, c'est leur Lip Clay Lipstick. Donc, c'est des rouges à lèvres... Euh liquides qui sont je crois censés être euh, mat du coup j'en ai 4 et 4 euh, rouges à lèvres donc j'ai un, un nude qui s'appelle bon, euh, voilà ensuite j'ai un, un nude qui s'appelle Pink Moon j'en ai un autre qui est un peu plus rouge qui s'appelle Wild Apple et un qui est euh, violet froid ça c'est une teinte très originale qui s'appelle Mercury Wave donc, aujourd'hui, je ne sais pas trop... Bah, je pense que je vais les swatcher sur ma main, déjà, pour commencer, parce que je ne les ai même pas encore swatchés. Voici les swatchs d'autres en bas, ce que je vous ai dit. Euh, Bear, Pink Moon, Wild Apple et Mercury Wave. Donc là, on ne voit pas très bien, mais donc ça, c'est un violet très froid. Donc, là, c'est un rouge qui tire un peu sur le rose. Là, c'est un rose un peu corail. Et là, c'est un nude, donc c'est un... Un marron un peu rosé je dirais. Euh, du coup qu'est-ce qui irait le mieux avec le maquillage Je pense que je vais mettre le beurre donc celui qui est tout en haut là celui-ci. Alors pour changer non pas du tout <rire> j'ai pris le euh, crayon color pop dans la teinte BFF qui est très proche de la couleur de mes lèvres donc c'est parfait vu que là je vais pour un nude. Et on va mettre le rouge à lèvres. Donc là, c'est un petit tambour euh, un peu pointu, compliqué, mais je ne peux pas bien me regarder et être dans le champ. Déjà, c'est très agréable comme texture. C'est super crémeux là en tout cas quand je le pose. Alors en effet, ça a un aspect mat. Je ne sais pas si ça sèche. C'est super agréable. J'aime beaucoup euh, la couleur. C'est un, un nude super adapté pour, euh, pour moi. C'est top. Je ne sais pas si c'est censé sécher ou pas. Là, sur ma main, comme j'ai mis une couche un peu épaisse, c'est pas. Ce pas sec. Je ne me souviens plus si c'est censé être sans transfert ou si ça doit sécher ou pas. Mais en tout cas, moi, là, j'ai les lèvres hyper sèches, comme d'habitude. Je passe ma vie à mettre du baume à lèvres, des trucs ultra nourrissants, et j'ai toujours les lèvres desséchées. Et pourtant, je bois euh, suffisamment d'eau. Euh, et là, ça marque pas trop trop. Bon, ça marque. Enfin, forcément, j'ai des. des... Petite peau que j'essaye de ne pas arracher, mais que bon voilà. Mais c'est clairement pas le pire rouge à lèvres que j'ai pu mettre, euh, ça fait pas un effet euh, dégueulasse. J'aime beaucoup. Bon bah voilà, je pense que vous l'avez vu tout au cours de la vidéo, je suis totalement fan des produits que j'ai achetés, je suis très très très contente. Euh, la palette est magnifique. Euh, voilà, bah, j'aime beaucoup ce que j'ai fait euh, aujourd'hui, j'ai hâte de faire euh, d'autres looks, donc euh, bah, rendez-vous sur euh, Instagram pour les voir. Euh, le L'highlighter, bah, c'est exactement ce que je voulais. En fait, euh, j'ai choisi cette couleur-là en particulier parce que il bah, y, y en a de plusieurs couleurs et ils, sont, ils ont tous l'air magnifiques, bien sûr. Mais j'ai pris cette couleur-là en particulier parce que je trouvais que ça a complété ma palette d'highlighter KVD que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, parce qu'il n'y a pas de teinte euh, orange à l'intérieur. Il y a du vert, bleu, euh, rose et violet, mais il n'y a pas de teinte un peu plus orangée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris cet highlighter-là, parce que du coup, bah, lui, il a des reflets orangés. Et donc, c'est très bien. Et là, les, et les rouges à lèvres, bah écoutez, je testerai les autres teintes aussi, évidemment. Mais pour l'instant, super confortable à porter, très facile à mettre. L'embout est très agréable, j'ai pas précisé, je crois. Euh, mais top, je suis ravie. Donc voilà. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt